Thank <laughs> you. Je suis dans une merde Je viens d'inviter 5 crushs dans la même soirée. Quoi Mais t'es en soirée ou on speed des là Bah j'en ciblais que 3 à la base mais c'est ça d'être un missile. La force tu contrôles plus le trajet. Hein. <rire> non là t'es surtout une charrette et y'a y a 5 beaux. Putain, mais Je devrais qu'ils venir tous comme ça je fais un tri mais bon là je suis au bord de la litchi, là. Ah, attends mais moi tu me plais je te vois avec d'autres mecs mais je te balaye et je prends ton carré plongeant comme Pierre-Pierre. Hein. Mais détends-toi bad boy de Wish. Je suis une génie, j'en ai déjà gagné 2 sans capte. Une rentabilisation, t'as peur. Mais tu fais comment pour tous les gérer sans le faire cramer Ce soir c'est prise de Break, j'ai les plans de la boîte tatoué sur le fiat Oui mais le mec il va voir, tu bouges. Bah non c'est une bouteille comme ça, le bougre est immobile. Oh ouais, t'es forte, hein Bah, tu vois, je me dis, vu que c'est tous des qui, autant les réunir le même soir, comme ça, je fais un strike. Pff, oh putain, et nous les mecs, déjà deux filles dans une même soirée, on sait plus où donner de la tobe. Mais tu rentres avec lequel, du coup Personne J'instaure le désir, l'attention, et dès qu'ils sont gorgés de sang, paf Je me casse. Je comprendrai jamais les meufs. Ah mais on vous demande pas de nous comprendre, mais de nous contempler, hein. Allez, je te laisse, j'ai la moitié d'une équipe de Ligue 1 à gérer. Bon, qui c'est que je vais pas choper, moi, ce soir